Crébéta, attends, c'est un de... De Taille. J'allais voir Taille, le casino de Paris. Et ah. Donc, euh, ils attendent. Mais là où ils pas fini. Hein. Ah ouais. <rire> Mais c'est pas fini, ça vient juste de commencer. Alors, suis un de Ça va, c'est à Paris. Ça va, Paris. à oui. Paris. à oui. Paris. <laughs> <laughs> Parce que ça fait tellement longtemps que vous avez demandé pour moi. Oui. C'est quand il vient si oui. à Paris. Mais c'est quand il vient à Paris. Je pensais que j'étais bâtisse. Parce que comme vous le saviez, j'ai mon premier spectacle en France. Dans le sud, j'ai fait Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Oui. On m'a dit comme ça, je vais faire zénith de Montpellier. Je suis tout content, je suis tout dans mes émotions. Oh oui, j'ai fait un spectacle devant 6000 personnes. J'arrive devant la salle, j'ai fait une bout de salle de conférence. <rires> Les, Les ne voulais Alors Amica, comment ça a été le spectacle? C'était super, ma tête, il nous a régalé. Franchement, rien à dire à refaire.